Samedi 10 mai 2014, préparez-vous à la huitième édition du Woody Woodstock Festival. Sur scène, Velvet Avenue, The Citadines, Vintage Dinosaur, Def Monk, MHD, mais aussi Sevo Whale, Melchior, Alec et les Japonaises, Opium du Peuple et Overweight. Concert entièrement gratuit et présence d'un village associatif et d'animation. Le Woody Woodstock Festival, samedi 10 mai dès 13h sur le parking du Mont Saint-Roch à Nivelles. Plus d'infos sur woodywoodstock.be. Avec le soutien de la ville de Nivelles, la province de Bravon Wallon et Ultrason.